Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien, on se retrouve aujourd'hui pour une vidéo Diablo où on va parler de Lorasnar. Lorasnar, ce personnage qui n'a pas un nom ultra sexy, pas forcément connu de tout le monde, et pourtant c'est un personnage que vous avez forcément vu dans Diablo, et surtout eh bien c'est un personnage qui apparaît à Diablo 4 en effet, on en avait déjà un petit peu parlé sur certaines vidéos de Diablo, Rasnar, c'est on a la confirmation, c'est le narrateur de Diablo 4. Donc C'est un personnage que l'on croise très très très tôt dans le jeu, je ne vous spoil vraiment rien là-dessus, je vais rester très évasif. Et en l'occurrence, eh bien la première apparition de Laura Snarr, je vais même vous l'afficher parce que vous l'avez forcément vu. Et voilà, vous l'avez vu, <rire> vous l'avez vu, il est là. C'est oui, effectivement, c'est la personne qui euh, escortait, enfin qui protégeait par à elle, Laura Dream, qui avait protégé euh, tout simplement la pierre d'âme noire, euh, et nous l'avons, et eh bien, retrouvé dans Reaper of Souls. C'est sa première apparition officielle. Alors techniquement, elle est en jeu, donc on peut dire que c'est en jeu, mais au final, on l'a, il apparaît pour la première fois dans la cinématique de Reaper of Souls. D'ailleurs, avait comme objectif à la base c'était juste un personnage secondaire mais finalement eh bien il fait partie des Aura que Tyrell a reformé et ses gardes avec ses lances assez uniques Et d'ailleurs au début du jeu on va récupérer sa lance Et c'est du coup la personne à qui Tyrell dit va, « va chercher le Nephalem » Et pour le coup en jeu il apparaît pour la première fois tout simplement Avec euh, eh bien, le début de Reaper of Souls où on arrive près de Westmarch Il y a un Ora Dream encapuchonné qui arrive Il est d'ailleurs doublé par Damien Boisseau Le doubleur de, très connu pour, le, pour doubler Matt Damon, euh, Edward Norton etc. Et au final, eh bien, il arrive et dit, euh, il présente aux joueurs ce qui se passe, la situation, la pierre d'âme enlevée par l'attaque de, enfin enlevée par Maltael, l'attaque des anges déchus, etc., qui déferlent sur le monde de sanctuaire. Westmarch est attaqué. Vous devez rejoindre Tyrael et aider Westmarch. Et c'est donc, eh bien, la première itération du personnage. Il apparaît également dans le livre Storm of Light, donc euh, Tempête de Lumière, qui fait la transition, très très bon roman, qui fait la transition entre Diablo 3 et Diablo 3 Reaper of Souls. Donc, c'est vraiment Reaper of Souls qui le lance. Euh, comme je le disais, voilà, il arrive, peut-être que ça vous dira un peu plus aussi quelques, cette image. Il est dans l'intro de Westmarche, il va nous accompagner, nous évoquer un petit peu ce qui se passe à Westmarch. Et ensuite eh bien, il va continuer à nous aider, hein, cette, cette silhouette encapuchonnée euh, avec euh, la capuche et le petit, euh, le petit euh, bandeau on va dire, euh, il sert de conseiller dans Reaper of Souls ensuite, hein, euh, il va nous accompagner euh, donc, pendant la libération la protection de Westmarch mais aussi il va nous escorter, va nous aider nous et aider, escorter tout simplement. Jusqu'à Adria, et une fois qu'on a battu Adria, pour le coup, le personnage euh, s'efface. Il restera là pour le, le late game, on va dire. Hein, euh, vous avez des trucs, vous avez des, vous avez des choses à récolter, et à lui donner. Il y a quelques interactions vis-à-vis -vis des marchands, quelques discussions vis-à-vis -vis de Tyrell. Il est tout simplement, en, en gros, le premier, enfin, il fait partie des premiers Aura Dream réformés par Tyrell, vu que Descartes Cain était le dernier Aura Dream officiel. Qui avait fondé les Aura Dream C'est Tyrell. Tyrell avec son retour à Reaper of Souls, choisi de reformer les Zora Dream, et du coup, il fait partie de cette première génération. Euh, tout simplement, d'un point de vue scénaristique, il prend le relais de Léa dans Diablo 3, et aussi de Descartes Kane dans l'idée, même si Tyrell a plutôt le rôle de Descartes Kane dans Reaper of Souls, eh bien, il est à côté, c'est vraiment celui qui apprend, etc. Donc, c'est vrai que c'est plus le rôle de, de, de Léa, et au final, eh bien, il a un bon cœur, hein, il, veut aider les, il veut aider les humains, il veut aider euh, les, euh, les siens et surtout les, les, les pauvres citoyens de Westmarch qui se font massacrer, qui se font moissonner par euh, Maltel et les siens. Donc on le retrouve des années plus tard il s'est écoulé il s'écoule une trentaine d'années entre Diablo 3 et Diablo 4 j'en reparlerai un petit peu dans la vidéo de enfin j'avais déjà parlé dans la vidéo de chronologie mais je mettrai à jour tout ça dans le, je mettrai à jour tout, ça tout simplement dans les, dans les commentaires mais globalement eh bien, on le retrouve vieux et reclus mais comme on le voit avec la broche et ça c'était l'une des premières présentations du personnage pour Diablo 4 et eh bien il a toujours la broche au dream et il a surtout les couleurs de descartes Kane. Assez bleu foncé, bleu euh, bleu roi à peu près Et eh bien c'est tout simplement l'un de mes... Enfin c'était euh, le call le plus probable Sauf s'ils avaient créé un personnage pour l'occasion Je suis assez content, je me suis pas trompé euh, C'était effectivement le Rasnar Et donc il va servir euh, de point de relais entre Diablo 3 et Diablo 4 Et tout simplement, et eh bien il devient l'un des derniers Aura Horadrim Ce n'est pas le dernier Aura Dream mais l'un des derniers Oradrim à Diablo 4, et comme je le disais, c'est le narrateur principal de Diablo 4. Il reprend complètement dans cet opus le rôle de Descartes Kane, à savoir celui de conseiller, celui qui euh, mène un petit peu le combat des Oradrim face euh, aux euh, démons, et aux menaces euh, face menace contre l'humanité. Et ce qui est intéressant c'est que le quatrième grand livre de lore, Diablo, euh, on avait enfin cette espèce d'encyclopédie euh, que euh, Diablo a pu sortir avec le livre de Descartes Kane en premier lieu qui était sorti à Diablo 3, le livre de Tyrell qui faisait la suite avec du contexte concernant Reaper of Souls, et d'ailleurs il y avait euh, Laura Snar qui était un petit peu évoqué dedans. Nous avions ensuite le troisième volet qui était le livre d'Adria. Pour le coup, le livre d'Adria, lui, n'est pas du tout obligatoire. Enfin, De base, de toute façon, les, les, les livres comme ça ne sont pas obligatoires, mais si vraiment vous aimez l'univers de Diablo et que vous avez envie de débuter dans Warcraft a Chronicle, pour le coup dans Diablo c'est le livre de Descartes Cain, le livre de Tyrell, ils sont euh, réédités donc n'hésitez pas euh, si jamais vous avez envie de commencer quelque part pour l'univers étendu, livre de Descartes Cain, livre de Tyrell, le livre d'Adria peut attendre, il n'est pas obligatoire et j'ai fait une critique du, du livre il y a quelques années dès maintenant. Par contre le livre de Loras semble s'inscrire véritablement dans la lignée du livre de euh, Descartes Kane et de livre de Tirael avec pas mal de petites clés de lecture qu'il devrait apporter pour les joueurs de Diablo 4, donc c'est quelque chose. Je ferai une vidéo de façon de critique quand il sortira parce que c'est un livre qui m'interpelle beaucoup, j'ai hâte de le, de le voir. J'espère évidemment qu'il n'y aura pas de choses obligatoires dans le livre, ne pas présent en jeu, ce serait dommage. Mais d'un autre côté, il est là pour apporter un petit peu de plus, donc c'est toujours assez intéressant et surtout du contexte Diablo 4. D'ailleurs, avec un petit aperçu qu'on avait eu, c'est celui qui apparemment donne les infos concernant le, le, le délai entre Diablo 3 et Diablo 4. Donc voilà les clés de lecture et de compréhension et du coup bah c'est son livre à lui et comme vous le voyez il y a la broche Aura Dream, hein. c'est tout simplement le symbole que vous avez au niveau de sa petite broche et euh, bah, l'un des... c'est tout simplement l'un des, des, des symboles que l'on peut voir, l'œil ne veut pas forcément toujours tout dire, il y a plusieurs représentations mais généralement cette espèce de, de, de rond avec les deux broches sur le côté, les espèces de pointes, ce qui en fait un symbole un peu agressif, le symbole des oradrim mais en même temps ils sont là pour garder et protéger le monde du mal, l'enfermer, pour pas qu'il tombe entre de mauvaises mains, donc c'est assez compréhensible que ça soit assez dissuasif aussi comme, comme symbole. Euh, ce qui est intéressant avec le Rasnar, j'évoquais que c'était le nouveau des Kane. maintenant je vais essayer d'apporter un, un petit peu de nuance, parce que Diablo 4 ne tombe pas dans l'erreur de faire un copier-coller de descartes Kane, Même si, bien sûr, visuellement, il vous indique très rapidement c'est le nouveau Descartes, c'est le vieux qui va vous aider, etc. Mais la différence, c'est comme on le voit, et eh bien, le Rasnar, les deux choses qui, on va dire, le caractérisent, c'est le côté défenseur. Et à ne pas oublier que les aura Dream, c'est pas juste des vieux dans des tours euh, qui euh, lisent des livres et qui parlent comme ça Ce sont des matchs de guerre, ce sont des combattants qui ont été formés, choisis, triés sur le volet par Tyrell à l'époque. Aujourd'hui, il y en a un petit peu moins. Et donc, euh, bah, par exemple, le puissant, le très grand Talracha, était l'un des chefs des Oradrim. N'oublions pas que Zoltun Kul était un Dream. Donc il n'y a pas juste des vieux, euh, des vieux qui, qui lisent des bouquins. Il y en a aussi, parce qu'il y a besoin de cette transmission du savoir pour mieux combattre ton ennemi, hein, connaître ton ennemi pour mieux le combattre. L'Orasnar, eh justement, agit un petit peu comme ça. Il représente un petit peu le Tyrell de Diablo 3, un petit peu euh, le... Euh, le Descartes Kane n'a les connaissances, mais n'oublions pas eh qu'il a une grosse lance. Et ce que j'aime bien avec Diablo 4, c'est qu'on a vraiment voilà, cet hommage avec la tenue, le vieux, enfin, on le vieux monsieur qui nous conseille, etc., mais d'un autre côté, il a une, vraiment une personnalité différente, c'est un, un, un, un personnage assez bourru, euh, et on sent très rapidement avec certains plans, certaines cinématiques, qu'il ne faut pas le faire chier, et on nous le fait comprendre très bien, donc pour le moment, je n'ai pas fini euh, la bêta Diablo 4, mais j'aime beaucoup euh, ce qu'ils font du personnage, je le trouve assez attachant, la mise en scène aide énormément aussi, mais donc euh, c'est assez cool. Et par exemple, toute la connaissance démoniaque, n'est pas, euh, pas Lorasnar qui va nous la distribuer, Lorasnar lui, il va nous donner des points, évidemment, il a des connaissances, il, il a des bases de magie, il en parle lui-même. Il, il est un peu touche-à-tout, le Rasnar. Mais au final, par exemple, celui qui est beaucoup plus sur les livres et sur la connaissance démoniaque, c'est l'un des autres Zoradrim de Diablo 4, à savoir Danon. Euh, oui, c'est Danone d'ailleurs. Euh, pas la marque, hein, bien sûr. Euh, et donc, eh bien, on en, on en saura plus sur le Rasnar. Pour le moment, pas de spoil, moi-même je n'ai pas encore terminé la bêta. On en saura plus avec Diablo 4, mais le personnage, ma foi, est assez intéressant et mérité de, de répondre probablement à beaucoup de questions. Qui est ce personnage Je l'ai vu, je ne sais pas qui c'est. J'ai l'impression que c'est quelqu'un qu'on devrait connaître. J'ai eu beaucoup de questions et c'est tout à fait évident et tout à fait logique que vous ne sachiez pas qui il est. C'est un personnage vraiment de, de relais, pour la petite anecdote, à la base, il devait, il devait pas avoir de développement, ça devait être juste le personnage qui dans la cinématique, on explique, on prévient, enfin euh, il faut qu'il y ait un survivant pour raconter l'histoire globalement. Et en fait, dans le développement, euh, eh bien ils ont décidé, tout simplement, euh, vu que c'était aussi lui qui a servi l'introduction aux joueurs, Et eh ils ont décidé à *Hyper of Souls de lui donner plus d'importance, notamment avec le côté un petit peu nouvelle Léa euh, qui est là pour... Euh, on sent qu'il est dans l'apprentissage de, des Ora dream de la voie Ora dream et qui va faire de la récolte d'informations, de, de connaissances et qui va nous aider un petit peu dans, dans ses tâches et il est assez attachant à ce niveau là, même si là bien sûr à Diablo 4 on a un Lorasnar beaucoup plus vieux qui est celui qui va nous apprendre des choses. Donc voilà, on a vu le début. Et on l'a vu, euh, vu plus dans son, un âge plus mûr, dirons-nous. Donc, euh, il grandit si vite. Il grandit si vite. Voilà, merci à tous d'avoir euh, regardé cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura appris des choses. Peut-être que vous regarderez la vidéo de Reaper of Soul d'un œil différent. Maintenant, en sachant euh, ce que vous avez sous les yeux. Plein de bisous. On se dit à bientôt pour une prochaine vidéo sur le lore de Diablo. Bisous, bisous. Oui, bonjour. C'est Mephisto. Euh, je vous appelle parce qu'en fait, euh, le petit Laurent snar là, j'ai l'impression qu'il essaye de faire du grain à ma fille. Ça me plaît pas beaucoup, ça. Je suis le seigneur de la haine et je commence déjà à pas beaucoup l'apprécier. Coïncidence En tout cas, pour m'apaiser, n'hésitez pas à suivre le YouTube, le Twitter, le Facebook et la chaîne Twitch. Évidemment, on suit les lives. Plein de bisous. Au revoir. <rire>